bonjour tout le monde voilà une question que je reçois très souvent est ce que mon palmier est mort ou pas souvent après l'hiver euh, ou bien après une, une protection hivernale non appropriée et voilà comment tester comme vous voyez ici ce washingtonia robusta il a pas mal souffert de l'hiver il a fait moins 9, un peu plus qu'il peut avoir il peut avoir jusqu'à moins 6 degrés et évidemment il a été protégé mais les feuilles ont quand même bien souffert donc, vous voyez ces feuilles là sont perdues elles vont sécher complètement et je vais donc les couper à ah. ça vous pouvez le faire euh, disons à partir de d'avril mais même un peu plus tôt je les ai laissé en place pour l'instant parce que s'il y a encore une vague de froid ces feuilles là vont bien aider à protéger le cœur alors je sais que ce palmier là n'est pas mort puisque le cœur est encore bien vert et la lance, c'est la feuille pliée au mieux, est encore bien solide et bien attachée. Si vous parvenez à tirer la lance, on parle de la pourriture de la lance. Et sur mon site, évidemment, vous trouverez un article dédié à ce sujet. À ce moment-là, ça commence à être un peu plus compliqué. Il y a des espèces qui passeront le cap. Et il y a d'autres espèces qui ont beaucoup plus de mal. Le Washingtonia. Spécialement cette taille-là risque de, de survivre à la pourriture de la lance. Un trachicarpus pareil. Les phénix, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Alors, une astuce pour savoir si votre palmier vit encore, oui ou non, c'est très simple. Et alors, je change de côté. C'est trouver un endroit où la lance, donc la feuille au milieu du palmier, est bien visible, comme, comme ici. Et alors, je tire un trait. À l'horizontale sur la lance et la pétiole juste à côté et de cette manière je vais voir le moindre de croissance sans aucun souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser un commentaire ou de me contacter à travers mon site web. A bientôt, bye bye.